Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc là tu vois P égal P parce que arrêtez tout, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous est avez déjà vu ce genre de truc Bah ça c'est la, la, la machine de tuning. La machine de tuning Alain Tuning Bah oui, Alain Tuning, euh, le truc pour mesurer la pression dans les carbures de la moto, quoi. Ah ouais, tu crois Bah c'est sûr ouais. Ça, tu non, non, non, non, Thierry, tu décodes. Non, non, mais regarde, regarde les formes. Là, c'est juste un calibreur de balai de soutien gorge dans une usine de textile. Ça peut pas être autre chose Mais c'est pas vrai, mais mais je vais jamais trouver ce que c'est, antoine Dominique Pas oh, Dominique, tu vas me sauver Oui J'ai trouvé ce machin-là T'as une idée de ce que c'est, mais je... ça me rend ma boule Attends, attends, attends, attends, Oui, oui, oui, la gaffe, la gaffe C'est un gaffophone. c'est un gaffophone. un prototype de gaffophone. Ils l'ont fait, ils l'ont fait Tu, tu crois génial. Bah, je pense oui, mais pour moi, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est un gaffophone. Bon allez, je te laisse, je vais manger, moi, ciao Salut